Notre équipe ici c'est l'Olympique de Marseille, la meilleure équipe de France, c'est la seule qui a gagné une coupe d'Europe, ce stade magnifique c'est le stade de l'Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. À jamais les premiers. Mais les premiers. Ici, c'est l'église des pêcheurs. Il y a plein de bateaux voilà, accrochés. Il y a des bateaux suspendus. Il y a des bateaux suspendus.